va travailler les triceps, troisième exercice. Pour cet exercice, il me faut un banc, une chaise, un petit tabouret, quelque chose de pas trop trop. Je vais donc descendre, travailler triceps, les muscles arrière de mon bras, d'accord, ici. Je descends bien le long du banc, il faut vraiment que les fesses rase le banc. Descendre et remonte. Plus j'ai mes jambes tendues devant, plus c'est difficile. Si je les replie, ça sera plus facile, d'accord Donc j'hésite pas, si vraiment c'est trop dur à plier mes jambes. Plus je les replie vers moi, plus ça sera facile. Par contre, je reste bien ras au niveau du banc. 1, et je redescends. 2, et je remonte. 3, et je remonte. 4, et je remonte. 5, Descends mes fesses en bas et à chaque fois, je remonte. J'en fais 15, une répétition de 15, je souffle. Je change ma position de main, cette fois-ci que je mets d'abord sur le côté. Donc, je la change d'un quart de tour sur le côté. La même chose, encore une répétition de 15. Toujours, si j'y arrive, je tourne les jambes. Si c'est trop dur, je les replie. Et je continue. Un, deux, mes fesses touchent, trois, quasiment le sol et remontent. Je plie bien mes bras et c'est là que je travaille triceps. Dernière position, mes mains complètement vers l'arrière. Je peux les écarter un peu, mais par contre pas les éloigner. Les écarter, mais pas les éloigner. Et donc, je continue, je rase toujours le banc. Un, et je remonte. Deux, et je remonte. Et comme ça, 15 répétitions. Donc, je fais trois séries de 15 répétitions. Merci.